Allez, allez Sécurisez la ZA Gold Eagle va se poser Je répète, Gold Eagle va se poser Couvrez-les Allez, allez Déployez-vous heures de mitrailler cette crête 5 sur 5 Tout va bien à la rivière. À vous. Et on commence notre patrouille à l'est, le long du canyon, sur la route d'Axelor, A vous. Je le vois Il est là-bas Un truc repéré sur ma position La passerelle est OK Visibilité 100%, à vous. Impossible, on vient de nettoyer le secteur. Personne n'est assez costaud. Oxy, secteur de la porte dégagé. On entre, on entre. Charge placée sur la porte, prêt à entrer. Tempête de sable, pas grand chose à voir pour l'instant, à vous. Bien reçu Oxyde, on est sur la passerelle et on se dirige vers le Hamam, attendez. Bien reçu Oxyde, attendez. Oxyde, ici Disciple 6, on est au hammam et on n'a aucun signe de 5, à vous. Oxyde, ici Avatar 1, il y a du personnel non autorisé sur la passerelle, je répète. Personnel non autorisé sur la passerelle. Bien reçu Oxide, le drone est en ligne, restez en attente. Oxide, ici Disciple 9, Contact ennemi à environ 50 mètres du nid, à vous. Disciple 3, on rappelle. Ici Butcher 2, je descends, on rappelle dans le secteur Papa Québec. Oxide, ici Butcher 5, j'ai une mèche de détonateur coupée, on va avoir besoin de 10 minutes pour bricoler ça et armer le détonateur, à vous. Soyez prêts à rentrer, pour vomage de la tour, il va falloir les tirer au sol Faut la volonté, abattez-les Groupe Oscar et Romero, ratissez la zone de l'explosion en formation Papa Alpha Bien reçu 9 vous venez de perdre votre arrière-garde. Avatar 1, ici Oxide. On a perdu le contact avec plusieurs escouades près du Hamam. Je veux un balayage caméra de la passerelle. À vous. Avatar 1, envoyez les images de vos caméras à la base de données de reconnaissance faciale de Langley. Stop Attendez de nouveaux ordres. A tout le personnel, on a deux ennemis sur la passerelle. Ils se dirigent vers le nid Éliminez-les par tous les moyens Botcher 15, rendez-vous au Nid. Préparez-vous à escorter Gold Eagle jusqu'à la ZA. Négatif. Gold Eagle veut que les charges explosent dans moins de 3 minutes. Débrouillez-vous. terminez. À toutes les unités d'assaut, attention, identité de l'ennemi confirmée. Ce sont des anciens du SAS et de la Task Force 141. Faites attention à eux. Terminé. À toutes les unités d'assaut, les agents ennemis sont des anciens du SAS et de la Task Force 141. Faites attention à eux. Terminé. Monsieur, une tempête de sable est en train de se lever. C'est trop risqué pour l'aviation. Bien, monsieur. C'est à moins de 100 mètres de votre position, monsieur. Bien, monsieur. Mission de tir, danger rapproché. Butcher 7, ici Oxide. On a perdu le contact avec Disciple 5. C'est sûrement à cause de la tempête de sable, ou alors c'est leur émetteur. Envoyez une unité pour voir ça. À vous. Allez Bien reçu, Disciple 4. Finissez votre tournée et rentrez vous mettre à l'abri. Le groupe Zulu signale une grosse tempête de sable. Terminé. Répondez, Alpha. Bravo. Zulu Disciple 4, ici Oxide. Quelle est votre situation À vous. Disciple 4, ici Oxide. Vous me recevez À vous. Eh, je ne reçois plus Disciple 4 sur la route Nord. C'est peut-être leur émetteur qui déconne. Bien reçu, Oxide. Je vous envoie Vinson et Lambert. Ici Butcher 7. Terminé. Disciple 5, ici Oxide. Quelle est la situation À vous. Disciple 5, ici Oxide. Votre situation À vous. Disciple 5, ici oxyde. Vous me recevez À vous. Disciple 5, ici oxyde. Répondez. À vous. Disciple 6, on a perdu le contact avec Disciple 5. Allez voir ça. À vous. Oxyde à Disciple 6, on a deux cadavres à l'arrière. Intensifiez votre attaque et nettoyez le secteur. Disciple 6, planquez-vous. Entrez et nettoyez. Vérifiez tous les coins. Ils sont là. Feu à volonté. Restez concentrés traquez -les. et traquez-les. C'est parti. Élément Foxtrot, balayage à gauche. Formation de recherche et Coach Charlie, allez Gros des gueules, ici caisse 3-2, on est au-dessus du réservoir, on n'a pas de visuel, à vous. Cible verrouillée, je l'ai dans mon viseur. Ok, je suis presque aligné sur lui. Bien reçu, on a un visuel, on attaque la cible. Les voilà, j'attaque la cible. J'ai un visuel, j'engage la cible. Cible verrouillée, je passe à l'attaque. Bordel, ils vont vite, j'arrive pas à les avoir. Ces mecs sont rapides, ils me laissent pas le temps. Cible en vue. Attention, nous détachons des unités de lance-roquettes sur les ponts pour intercepter Price et McTavish. À toutes les unités d'assaut sur les ponts, prenez des lances-roquettes et interceptez tous les bateaux qui poursuivent Gold Eagle. Les Little Bird arrivent, ils seront là dans 40 secondes. Bien reçu, missile lancés. Bien reçu, missiles tirés. Fox 3, Fox 3. Bien reçu, le drone de soutien sera prêt dans 10 secondes. Missile Air Sol armé, c'est quand vous voulez, monsieur. J'ai War Horse 5-1 en attente, le Pavlo est en aval, monsieur. Attention, vous tirez Hé, hey, faites gaffe, vous tirez Tirez pas sur les alliés Tirez alliés, tirez alliés. Cible verrouillée! Impossible de tirer! Je vois rien! Impossible de tirer! Il n'est pas dans ma ligne de mire! Bien sûr! bien sûr! Compris! Compris! bien sûr! Bien sûr! Reçu 5 sur 5! Reçu 5 sur 5! Ennemi repéré! On a besoin de renfort! Compris! On y va! On a un intrus! Déclenchez l'alarme! Les renforts arrivent! Intrusion! Verrouillez toutes les issues! Envoyez des renforts! On vous envoie de l'aide tout de suite! On a une intrusion Il me faut des renforts On envoie des renforts vers notre position L'ennemi Je vois l'ennemi On vous rejoint. Attendez Je vois l'intrus Il est armé Les renforts arrivent Occupez-le Jetez votre arme Allez plus vite que ça Bien sûr. On vous envoie des renforts immédiatement Mais bah, en l'air Allez Merde C'était quoi ça On a un problème ici Allez voir Allez Allez Il y a eu une explosion On y va J'ai entendu J'y vais Un homme à terre Fouillez le périmètre Il est mort Verrouillez toutes les issues Allez Un homme à terre Dispersez-vous et fouillez la zone J'ai trouvé un corps Trouvez l'intrus C'était rien Je reprends ma patrouille Rien Bon, je reprends ma patrouille Il <rire> n'y avait rien Je retourne à mon poste J'ai rien trouvé Mais ouvrez l'œil Rien à signaler Gardez quand même l'œil ouvert C'était rien Mais restez vigilants Tout est ok Je reprends ma patrouille Rien Guettez toute activité suspecte dans votre secteur Hein C'était quoi ça y a quelqu'un Attendez On a peut-être un problème ici On a peut-être un intrus Attendez, attendez Je crois avoir vu quelque chose, hein Qui est là, hein C'était quoi ce bruit J'ai entendu quelque chose. Attendez, je crois avoir vu quelque chose. Attendez Hé hey, Il y a quelqu'un Attention, vous tirez Hé, hey, faites gaffe où vous tirez Tirez pas sur les alliés Tire allié, tire allié. Cible verrouillée. J'ai la cible en vue. J'ai un visuel. Je vais dans mon viseur. Cible en vue. J'ai un visuel. Ça bouge par ici. Mouvement. Il y a du Mouvement. Il y en a un qui court. Ennemi en vue, il bouge. Ennemi en mouvement. Il bouge. Cible en mouvement. Grenade Grenade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 sur les alliés Tire allié, Tiralez allié. Cible verrouillée J'ai la cible en vue J'ai un visuel Je l'ai dans mon viseur Cible en vue J'ai un visuel Ça bouge par ici Mouvement y a des mouvements Il y en a un qui court Ennemi en vue Il bouge Ennemi en mouvement Il bouge Cible en mouvement Ils ont des pare-balles Chargez les KTW et visez la tête Ces gars sont des pros, des vrais commandos, faites gaffe Attaquez-les par le flanc, ces gars sont prévisibles Ouvrez l'œil, restez pros, on ne vise que la tête J'ai déjà eu affaire à plus fort que ces gars, restez en formation Disciple 3, contournez-les par le secteur Charlie Zoulou Je connais ces tactiques, ces gars sont des commandos Gaffe à vous, ces gars sont de sacrées gâchettes Surveillez votre secteur et regardez où vous tirez Visez la tête, vous les neutraliserez à coup sûr On reste offensif, ne perdez pas le contact visuel avec la cible Allez, on y va faut leur mettre la pression Éclaireur en avant Tirez à vue Unité Charlie, interceptez l'ennemi Unité Alpha, repliez-vous au point de ralliement Jester L'ennemi a envahi le complexe Vous avez l'autorisation de tirer à vue J'ai la cible en vue Je passe à l'attaque Le diazépan fait effet J'ai aucun tremblement Grenade Je recharge. Je recharge. recharge. Couvrez-moi. Couvrez-moi. Couvrez-moi. Tire de suppression. Occupez-vous d'eux. Tirez-leur dessus. Butez-le. On bouge. En avant. J'y vais. Je bouge. Un homme à terre. Un homme à terre. On a un homme à terre. On a un homme à terre. Soldat à terre. Soldat à terre. Reçu, je le vois. Bien reçu, cible.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 qui est là Hein C'était quoi ce bruit J'ai entendu quelque chose. Attendez, je crois avoir vu quelque chose. Attendez. Hé, hey, il y a quelqu'un Scalar 3 ici Oxyde au sol, reçu 5 sur 5. On vous suit aux coordonnées 715 389. Confirmation réseau par le relais du canyon. Scalar 3, attention. Avatar 2 est en opération à 6 ou 7 km au-dessus de vous. Ils ont tapissé la zone d'opération. Stop. Restez en attente pour de nouveaux ordres. À vous. Scalar 3, rejoignez les coordonnées Papa Juliette November. Nous détectons des signes d'une faible activité sismique. Suivez le canyon et vérifiez ça, à vous. Scalar 3, Oxydosol, on a décollé, on est prêt à intervenir. Oxydosol, c'est bien nous, à vous. Reçu 5 sur 5, Oxydosol, transmettez. Bien reçu, Oxydosol, on vous recontacte, terminé. Disciple 6, les coordonnées de ces véhicules, à vous. Bien reçu, Disciple 6. Nous confirmons que les cibles avancent dans une zone interdite. Restez en attente pour autorisation. Disciple 6, vous n'avez pas la permission d'engager. Je répète, n'attaquez pas. Gold Eagle veut la marque et le modèle des véhicules ennemis. À vous. Disciple 6, vous avez la permission d'attaquer. Préparez vos codes d'identification. Gold Eagle veut une confirmation visuelle sur le réseau. On vous envoie un RQ4 pour accélérer le transfert. Arrivée prévue dans 2-2-0 minutes. Disciple 4, ici Oxide. Transmettez. À vous. Reçu 5 sur 5, Disciple 4. Restez en attente pour les codes de cryptage. À vous. Disciple 4, vous pouvez transmettre les données. 3, 5, 0 sur 7 antennes. Index clé de décryptage, 7, 9, Juliette, bravo. Initiez la connexion. À vous. Disciple 4, identité autorisée par Gold Eagle, mais gardez votre position. On envoie Butcher 3 pour faire l'inventaire et escorter le convoi jusqu'à la base. Vous me recevez À vous. Carnival 1, ici Oxide. Bien reçu. Transmettez les coordonnées. À vous. Carnival 1, coordonnées bien reçues, répétez l'altitude, à vous. Reçu 5 sur 5, Carnival 1, 33 mètres. Restez en attente pour ordre de déroutement. Carnival 1, rejoignez un endroit sûr près de vos coordonnées sortez vos capteurs thermiques. On a besoin de vous pour surveiller la fuite thermique jusqu'à ce qu'on vérifie qu'elle est visible sur les images satellites. Soyez prêts et tenez-nous au courant. Vous me recevez, à vous. Disciple 3, vous avez la permission d'utiliser la force si nécessaire. Restez agressifs et escortez-les hors de la zone au cap 775692. On vous suivra avec Avatar 1. A vous. Disciple 3, vous me recevez A vous. Reçu 5 sur 5, disciple 3. Marquez le véhicule avec une balise infrarouge. On envoie Avatar 1 pour nettoyer la zone. Rejoignez votre zone de patrouille dans 10 minutes. Vous me recevez A vous. Disciple 3, je vous reçois faiblement. Passez sur la fréquence de secours et réessayez, à vous. Ici Oxyde, je vous reçois 5 sur 5. Allez-y, à vous. Disciple 3, le personnel militaire n'est pas autorisé à circuler dans notre périmètre. J'ai une question. Dans quel état est le véhicule À vous. Disciple 3, restez en attente pour de nouveaux ordres. À vous. Carnival 3, ici Oxide. Quelle est la nature de votre problème À vous. Reçu 5 sur 5, Carnival 1. Terminez votre inventaire et vérifiez que les Zodiaques en état de marche peuvent partir en patrouille. Vous me recevez A vous. Je vous reçois bien, Disciple 1. On vous capte maintenant. À vous. Reçu 5 sur 5, Disciple 1. Restez perché en surveillance. Vous pouvez tirer en contrebas si vous voyez ces civils poser des engins explosifs sur la route. Vous me recevez À vous. Oxide à Disciple 2. Quelle est votre situation À vous. Bien reçu, Disciple 2. Gold Eagle veut connaître la raison de ce retard. À vous. Disciple 2. Vos combinaisons de protection devraient suffire. Équipez-vous et reprenez votre patrouille en quatrième vitesse. À vous. Vous avez 1, 2, 0 minutes pour terminer votre patrouille, Disciple 2. Vous êtes déjà en retard. Les directives de la base concernant la prime de risque restent en vigueur. Vous me recevez Restez concentré, Disciple 2. Arrêtez de discuter. Oxide, terminé. Oxide, ici Carnival 1 en patrouille sur la voie navigable à l'est de la base. Je crois qu'on a une fuite de signature thermique. Vous me recevez À vous. Oxide, la signature thermique est aux coordonnées Charlie, Oscar, Delta, Mike, Whisky, 5, 4, 7, 1, 9... 33 mètres au-dessus de l'eau. Oxide, altitude 33 mètres au-dessus de l'eau. Je répète, 33 mètres. À vous. Ici Carnival A, je reste en attente. À vous. Reçu 5 sur 5, Oxide. Carnival A terminé. Oxide, ici Carnival 3. On est en train de vérifier le nouveau stock de Zodiaque et on a un problème. À vous. Oxide, il a dû se passer quelque chose pendant le transport. Je n'en ai que 11 sur les 20 notés sur le Manifeste 7 Charlie Alpha. Stop deux d'entre eux ont un boudin déchiré et sont inutilisables. À vous Bien reçu, Oxide. On devrait avoir fini dans deux heures. Je répète, 02, hôtel. Carnival 3, terminé. Oxide, ici Disciple 6. Nous sommes dans le Nidpi à 2 km au nord de la base. Deux véhicules avancent sur une route interdite dans notre périmètre. Je demande la permission d'attaquer au calibre 50. À vous. Oxide, ils vont passer aux coordonnées 2, 6, 9, 1, 5, 4, 2, 9 à une vitesse d'environ 95 km h À vous. Bien reçu, Oxide. On est prêt dès que vous voulez. On reste en attente. Bien reçu, Oxide. Ce sont... deux camions Mercedes Classe G dernier modèle. Ils ont l'air en partie protégés contre les armes légères. Ça ne réduira pas l'efficacité de notre armement. À vous. Bien reçu, Oxide. Mais il ne restera plus grand chose à voir. Ici, Disciple 6. J'engage l'ennemi. Terminé. Disciple 1 à Oxide. Répondez, Oxide. Vous me recevez à vous. Oxide, on poursuit notre reconnaissance dans la zone au nord de la base et on garde le contact visuel avec trois civils à l'extérieur de notre périmètre sur le site Gold Dust, au nord de la cascade. Vous me recevez À vous. Bien reçu Oxide, nous sommes prêts à intervenir. Disciple 1, terminé. Mongoose 2, ici Disciple 1, vous me recevez À vous. Mongoose 2, j'ai une question. Vous êtes toujours affecté à la surveillance de la route de ravitaillement Bravo À vous Mongousse 2 On est, comme qui dirait, un petit peu dans la merde sur la route Bravo J'ai une question Combien de temps on a pour les imprévus À vous Bien reçu, Mongoose 2 On reste prêt jusqu'à ce que le contact visuel soit établi Maintenant, ramenez vos fesses ici Terminé Oxide Ici Disciple 4 À vous Oxide nous sommes postés au point de contrôle pinstrip avec un convoi de 4. Je dis bien 4 véhicules de livraison qui attendent l'autorisation d'approcher de la base. Stop Je demande un canal sécurisé pour transmettre les identités. Bande passante, 3, 5, 0, méga. Paquet, sans perte sur 7, Sierra. Vous me recevez À vous On reste en attente, Oxide. À vous Clé de décryptage confirmée, Oxide. On envoie. Stop Restez en attente pour autorisation Gatekeeper. À vous! Compris, Oxide? Ici, Disciple 4. Bien reçu. On va aller harceler jusqu'à l'arrivée de Butcher 3. Terminé. Disciple 2 à Oxide. On a retardé notre balayage de la RAZ Zebra. On aura environ 3 minutes de retard. Une tempête de sable s'est levée. On s'est abrité dans une petite grotte jusqu'à ce que ça se calme. Oxide, à vous! Bien reçu, Oxide On se prépare On repart dans 5 minutes Reçu 5 sur 5, Oxide Et si on rentre plus tôt, on ne sera pas payé le double Disciple 1, ici Mongousse 2, je vous reçois, allez-y. Disciple 1, ici mongous 2. Affirmatif, mais on a de l'activité à l'ouest de cette zone. Stop. Une partie de la clôture électrique est HS par ici. À vous. <rire> Bien reçu, Disciple 1. Je dirais entre 2 et 5 km, mais le plus dur est fait. On vous doit une tournée. Oxide, ici Disciple 3. Vous me recevez À vous. Bien sûr Oxide. Ces types sont... Oh hey! Oxide, tout va bien par ici. Trois ennemis à terre. Il a fallu les abattre. À vous. Ici Disciple 3. Bien sûr, On bouge. À vous. Oxide, ici Disciple 3. Vous me recevez mieux À vous. Oxide, nous avons intercepté un véhicule militaire local à environ 7 km au sud de la DRM Zulu. Nous avons trois, je dis bien trois soldats sous notre garde. Un officier et deux engagés. Quels sont vos ordres À vous. Oxide, je ne sais pas, on dirait un UAZ abandonné par les Russes. Il est assez mal en point, à vous. Oxide, notre situation a changé. Ils deviennent agressifs. L'un d'entre eux avait caché sur lui une arme de poing. Il nous parle maintenant d'euros. Je crois qu'ils veulent un pot de vin.